Shalom Dès la chute, l'homme et la femme ont eu la nécessité de s'habiller. Et savez-vous que l'Éternel Dieu est la pre le premier magasin de prêt-à-porter En fait, vous trouvez cela dans Genèse chapitre 3 et au verset 21, et il est dit Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des vêtements de peau, et il les revêtit. L'être humain doit être vêtu par Dieu, et il doit accepter d'enfiler les vêtements que Dieu lui propose. Dieu n'impose jamais mais il propose. Alors vous pouvez enfiler tous les beaux vêtements qu'il vous offre et découvrir la splendeur de ses habits. J'aimerais lire aussi euh, Apocalypse, chapitre 3. Nous sommes au temps de l'église de la Odyssée. Personne ne, euh, le, comment dire, ne, ne le refuse. Il est écrit, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux, le misérable et pauvre et aveugle et nu. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colir pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous voyons que de la Genèse à l'Apocalypse, nous couvrons toute l'Histoire en quelque sorte de l'Humanité et l'Homme, son besoin pressant, c'est d'être trouvé revêtu, c'est d'être habillé et le sujet de cette euh, méditation sera tout spécialement un vêtement très particulier euh, qui est, appartient à Dieu. Dieu s'appelle l'Éternel des armées et il nous est dit de revêtir, de prendre toute l'armure de Dieu. Et dans le grec, l'armure de Dieu, ça veut dire l'armure qui appartient à Dieu, c'est la sienne. C'est-à-dire que nous sommes, euh, par contrat, mais nous sommes euh, conviés, nous sommes conviés, à revêtir cette armure. J'aimerais lire avec vous euh, le chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, dans le chapitre 6, que je vous conseille de lire en entier d'ailleurs. Nous prendrons simplement euh, à partir du verset 10 Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la. Puissance de sa force, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Verset 13, c'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin que, au mauvais jour vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette armure. Cette armure, nous ne pouvons euh, la revêtir que lorsque nous nous sommes déjà fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. C'est une démarche de foi. Trop souvent, nous faisons les prières à l'envers en demandant au Seigneur, rends moi fort, fortifie-moi, etc. Alors qu'en fait, le Seigneur ne répondra jamais à cette prière parce qu'il il nous a demandé, nous, de nous fortifier en lui. Qu'est-ce que c'est que nous fortifier en Dieu Eh bien, c'est saisir par la foi tout ce qu'il a dit que nous sommes en lui. C'est saisir par la foi toutes ses promesses. Il est notre partenaire d'alliance. Nous avons besoin de voir cette euh, dimension de l'armure de Dieu dans le cadre de l'alliance. Nous sommes ses partenaires. Nous sommes son partenaire d'alliance et lui est mon partenaire d'alliance. Il m'a donné ses armes, il m'a donné ses vêtements, il m'a donné sa cuirasse, il m'a donné son casque, il m'a donné ses chaussures, il m'a donné son épée. Et bref, il m'a tout donné pour, pourquoi pour que j'ai à combattre? Non. Le combat, il est fini, il est accompli. Jésus s'est écrié à la croix, Yeshua s'est écrié à la croix, tout est accompli. Il a tout accompli la mission, il a accompli entièrement la mission que le Père lui avait donné d'accomplir. Il n'y a rien à faire de plus. Alors, à quoi nous sert donc cette armure, si nous n'avons pas à combattre? Non. Nous avons à lutter et vous le voyez au verset euh, au verset 12, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre, contre, contre, contre, contre. Quatre euh, catégories euh, d'ennemis que nous devons apprendre à connaître, à reconnaître et dont nous devons aussi euh, examiner les stratégies afin de savoir le déjouer. Nous sommes dans le camp des plus que vainqueurs, des vainqueurs, je vous renvoie à, au cortège triomphal, la vidéo sur le cortège triomphal, nous faisons partie de ce cortège triomphal, nous n'avons plus de guerre à faire, la guerre est finie, mais par contre nous avons à faire valoir les droits de notre vainqueur. Et donc là il y a une lutte effectivement, il y a une lutte de résistance, parce que l'ennemi ne se laisse pas faire, en quelque sorte, et il cherche à intimider. Donc, notre, notre armure complète de Dieu va nous permettre, une fois que nous avons compris quelle est notre, notre identité en Christ, une fois le, que nous avons compris quelle est notre en fait notre positionnement en Christ, que nous n'avons plus de combat à, à, à mener, le combat spirituel est une mauvaise exp, mauvaise euh, Expression, La Bible, on parle du combat de la foi. Paul parle du bon combat de la foi. Ça, oui, c'est un combat. Mais là, ici, dans, dans cette résistance de la lutte, nous, avons, euh, nous devons revêtir toute cette armure de Dieu, non pas pour combattre, non pas pour combattre, mais pour attester de l'autorité dans laquelle nous sommes. Si nous n'avons pas, un uniforme, nous ne pouvons pas dire que nous appartenons à l'armée de Dieu. Si nous n'avons pas euh, des armes, nous ne pouvons pas dire que nous faisons partie de cette armée. Et vous savez très bien que lorsqu'il y a des défilés d'Apaha, euh, les, les soldats paradent avec leurs armes. Ils ont un vêtement d'Apaha, mais ils ont aussi leurs armes. Et lorsque nous avons pris donc cette armure complète de Dieu, alors lorsque le mauvais jour vient, lorsque la tentation est là, lorsque l'intimidation est là, lorsque la persécution est là, alors nous pouvons résister, et non seulement résister, mais persévérer jusqu'au bout, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. question que nous devrions nous poser, si nous ne nous l'avons pas déjà posée, c'est comment se fait-il que lors de la chute, lorsque Adam et Ève ont transgressé l'alliance de Dieu, ont péché en fait par leur désobéissance, comment se fait-il bah, qu'ils ne soient pas tombés de mort Dieu est un Dieu saint. On voit euh, plus tard dans l'histoire des hommes tombés morts devant Dieu dès qu'ils l'avaient offensé. Je pense à l'histoire des sacrificateurs Nadab et Abihu ou bien encore l'histoire de, de celui qui a touché l'arche lorsque... Euh, David voulait la faire remonter à Jérusalem, ces hommes étaient dans le service de Dieu et pourtant euh, ils ont payé de leur vie. Comment se fait-il que le premier homme et sa femme, qui n'avaient pas, pas encore ce nom-là de Ève, Adam et Ève, comment se fait-il qu'ils ne soient pas tombés euh, morts tout de suite après leur désobéissance alors, il y a une seule réponse qui peut être donnée et je pense que vous allez la comprendre. Dieu n'entre pas en relation avec l'homme sans une alliance. Dieu, c'est le Dieu de l'Alliance. L'Alliance, c'est le trésor de Dieu. Regardez Psaume 25, verset 14. C'est la chose la plus précieuse que Dieu a et il rentre en contact, en relation avec l'homme par une alliance donc Adam et Ève, ou plus exactement le premier couple étaient en alliance avec Dieu dans le jardin d'Éden lorsque l'ennemi, qui est l'ennemi de Dieu pas seulement de l'homme, mais l'ennemi de Dieu d'abord est venu toucher en quelque sorte à ce couple Dieu, qui était le partenaire d'alliance est venu à leur secours Si vous avez vu la vidéo sur le cortège triomphal, vous savez que les vaincus, les rois et les nobles vaincus, marchaient nus, entravés, devant le char du vainqueur. Et ces, ces vaincus étaient destinés à la mort. En quelque sorte, le premier couple était destiné à la mort, selon la parole de Dieu. Et ils ont été dépouillés effectivement de leurs vêtements par l'ennemi. Ils ont perdu leurs vêtements de gloire et de splendeur. On aura l'occasion, je pense aussi, d'en reparler. Ce n'étaient donc pas des vêtements physiques, c'étaient des vêtements spirituels de lumière, de gloire, d'honneur. Puisque Dieu avait créé l'homme, elle avait couronné de gloire et d'honneur, nous dit un psaume. Et ces vêtements ont été enlevés, en quelque sorte, par leur ennemi, qui est l'ennemi aussi de leur partenaire d'alliance. Dieu, en tant que partenaire d'alliance, est venu à leur secours. Et c'est pour cette raison même qu'il les a revêtus de peau. Bien sûr, il y a toute la signification et l'annonce prophétique de Jésus-Christ. Bien sûr, et je ne ministre pas du tout cela, mais il y a beaucoup de choses que nous arrivons beaucoup mieux à comprendre si nous partons du principe de l'Alliance. L'Alliance étant le trésor de Dieu, vous pouvez tout comprendre au travers de ce principe-là de l'Alliance. Et nous voyons que dans les partenaires, le partenariat d'alliance tes combats sont mes combats tes batailles sont mes batailles je suis prêt à venir te défendre et toi de même c'est réciproque donc Dieu est venu au secours du premier couple pour le défendre dans le cadre de son partenariat d'alliance et pour euh, le sortir des, des mains de l'ennemi en quelque sorte Dieu avait une, une botte caché, comme on dit, une botte secrète. Satan ne pouvait pas savoir qu'il avait une botte secrète, c'est-à-dire qu'il allait lui-même pourvoir au salut de cet homme que Satan avait cherché à faire mourir parce qu'il était son rival, parce que euh, Dieu avait donné à l'homme la domination sur toute la terre, et cela avait été ôté de, de, de, de Satan, des mains de Satan, qui cherche à reprendre, qui cherche toujours à détruire. Donc c'est en tant que partenaire d'alliance que euh, le premier couple a été revêtu par Dieu. C'est lui-même qui fait les vêtements de peau et qui revêt. La sainteté de Dieu, Dieu, la, oui, la sainteté de Dieu faisait que la sentence de mort était prononcée et qu'il ne pouvait pas revenir sur cette sentence de mort. Mais cette sentence de mort n'atteignait qu'une chose, le corps. Et donc, presque mille ans plus tard, Adam est mort, physiquement mort. La première mort qu'il a subie, c'est cette séparation d'avec Dieu, qui immédiatement, à la sortie du jardin d'Éden, a été solutionnée par le sacrifice d'animaux, par ces vêtements de peau dont Dieu a revêtu le premier couple humain. Il est écrit dans le livre du prophète Osée au chapitre 6 verset 1er « Venez Retournons à l'Éternel, car lui a déchiré, il nous guérira, il a frappé et il bandera nos plaies. Dans deux jours, il nous fera vivre, et au troisième jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Après la mort d'Adam, la mort physique d'Adam, le Sauveur est né. Deux jours plus tard, en quelque sorte, dans l'histoire spirituelle de la terre, puisque mille ans est comme un jour et un jour comme mille ans aux yeux de l'Éternel, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est venu sur cette terre pour y mourir, mais aussi pour ressusciter et pour donner la vie à tous ceux qui étaient sous cette loi, cette sentence de mort. C'est pour ça que nous le voyons en Apocalypse pouvoir dire ce qu'il dit à l'église de l'Odyssée, c'est-à-dire à, à l'église des derniers temps sur la terre, c'est-à-dire en quelque sorte nous. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, « Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Seigneur Tout-Puissant. » Il peut parler à cette église de la Odyssée. Nous sommes dans ce troisième jour, ce jour de la résurrection, ce jour du Seigneur où nous vivons, nous avons la capacité, la possibilité de vivre dans une autre dimension spirituelle, puisque nous pouvons entrer dans ce royaume des cieux, puisque Jésus-Christ, Christ en nous, l'espérance de la gloire, Dieu tabernacle dans l'homme, il y a cette possibilité par Jésus-Christ que l'homme soit un temple, un tabernacle pour le Seigneur. Et c'est pour cela que, dans l'Apocalypse, nous avons ces vêtements blancs. Ces vêtements blancs dont il est parlé. Et il le dit, euh, Yeshua le dit au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or, passer au feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Les vêtements blancs, les vêtements de fin là, c'est la justice de Christ, c'est ce vêtement « revêtez-vous de Christ, revêtez-vous de l'homme Christ Jésus, revêtez-vous de Christ ».